Le mouvement des femmes a été essentiellement non violent. Des victoires magnifiques ont été obtenues. Bien sûr, ici ou là, eu des irruptions de violence, mais extrêmement limitées. Comment est-ce qu'on a fait tomber les dictatures policières des pays de l'Est En Roumanie, certes, les gens ont pris les armes. Des gens ont pris les armes. Et dans tous les autres pays. Comment ça s'est passé en Allemagne de l'Est En Pologne en Tchécoslovaquie, en Bulgarie, les gens ont cessé de croire, ont cessé d'obéir, ont cessé de travailler sérieusement. Et puis, c'était interdit de manifester, alors ils ont pique C'était euh, obligatoire d'avoir l'air de croire, alors ils ont mis leur télévision, au moment du journal télé, sur le balcon, pour dire « Non, je ne regarde pas ma télé, elle est sur le balcon » veut dire que je ne crois plus. Et le voisin, voyant ça, s'est dit, « Bah Moi non plus, je ne crois pas. » Alors hop, la télé, à 19h ou à 20h, sur le balcon. Et puis quand on est plein à ne plus croire et qu'on le rend visible, on peut descendre dans la rue. Oui, mais on ne peut pas manifester, alors on va pique, -pique, -pique. L'apartheid, en Afrique du Sud, régime de ségrégation raciale extrêmement brutal, les gens ne pouvaient pas non plus manifester. Bien, ils ont manifesté. Les jeunes... Young lions, les jeunes Lions de Soweto qui ont refusé au collège d'apprendre la langue de l'oppresseur, la fréquence, sont sortis dans la rue, ont essuyé la plus grande répression, n'ont pas été violents, et puis ont entraîné leurs parents, et puis finalement, l'ont emporté progressivement en étendant à tout le pays l'idée qu'il fallait désobéir et rendre le pays ingouvernable, rendre, rendre l'oppression. impossible. Autour de la figure de Desmond Tutu, pas hein, Nelson Mandela. Nelson Mandela a fait euh, un chemin. Il a été celui qui a amené la lutte armée dans euh, le mouvement euh, principalement noir contre l'apartheid, anti-apartheid, dans les années 50 et 60. Euh, il a été en prison pour ça. La lutte armée a échoué. Il y a eu des attentats en Afrique du Sud et la guérilla dans les pays euh, de la frontline de front, mais l'armée euh, sud-africaine était très puissante, était très soutenue par l'extérieur, n'a jamais été défaite militairement, et a pu enrayer les attentats assez vite. Ce qui a véritablement fait tomber l'apartheid, c'est la désobéissance civile autour de cette figure extrêmement intéressante de Desmond Tutu, archevêque qui a euh, appelé à rendre le pays ingouvernable par des moyens non-violents et, et qui est parvenu à unir le mouvement syndical, les mouvements citoyens, les mouvements de femmes, euh, les mouvements blancs et noirs progressistes, etc. etc. Et pourtant c'était extrêmement dangereux et pourtant on pouvait mourir dans les commissariats, on pouvait être tué, bien sûr, et il n'était pas blanc la plupart. Alors, mouvement privilégié, il faudra qu'on m'explique comment on a fait tomber le colonel Banzer en Bolivie, qui était une narco-dictature, comment on a renversé euh, des, euh, des dictateurs en, en, en Asie du Sud-Est par des moyens non-violents, les printemps arabes. Dans un certain nombre de contextes extrêmement brutaux, la non-violence a été néanmoins possible, bien plus risquée forcément que chez nous, et l'a emportée. Et d'ailleurs... On peut dire qu'en effet, parfois, on peut gagner par la violence, comme parfois on peut perdre par la non violence Comment trancher On peut gagner par les deux moyens comme on peut perdre par les deux moyens. Et on n'est jamais sûr, évidemment, de, de triompher quand on commence à entreprendre une lutte. Il existe une seule étude comparative sur les deux formes de résistance. Chenoweth et Stéphane, deux femmes anglo-saxonnes, enfin américaine, nord-américaine, qui ont euh, étudié le XXe siècle plus de 300 mouvements populaires sur toute la planète, réunissant plus de 1000 personnes, enfin 1000 personnes au moins, donc certains, certains de ces mouvements bien plus grands encore, et qui pour les uns avaient choisi des moyens, enfin une résistance violente, et pour les autres, une résistance non-violente. Le constat, certes fragile, il ne s'agit que d'une étude scientifique, mais c'est la seule, alors utilisons-la. Le constat, c'est que on peut gagner avec les deux moyens, on peut perdre avec les deux moyens, mais avec les moyens violents, c'est une affreuse banalité, mais il faut la rappeler, on crée beaucoup plus de souffrance. On meurt plus, on tue plus. Ce qui laisse évidemment des traces après le conflit. Les traumatismes liés à l'usage de la violence demeurent et rendent plus compliquée la construction d'une société apaisée dans, 30 des, dans euh, le, le taux de probabilité de 30% supérieur de gagner sa lutte quand on choisit la non-violence par rapport à la violence. Donc il y a une supériorité d'après cette étude euh, universitaire euh, de la non-violence sur la violence en termes de, de probabilité de gain. Ce n'est pas une garantie bien sûr. Mais c'est intéressant de se souvenir un petit peu de ça. Alors est-ce que la désobéissance civile, pour finir avec ces doutes qu'on essaie parfois d'instiller de, de, dans, nos, dans nos têtes, est-ce que la non-violence protège l'État Est-ce que le fait d'être non-violent mais pas obéissant renforcerait l'État Lui permettrait de distinguer entre les bons et les méchants militants et du coup de taper plus fort sur ceux qui choisissent la violence Eh oui, ça permettrait de nous diviser. Nous serions même les diviseurs. En nous déclarant non violents, en creux, nous condamnons évidemment la violence de nos camarades, ce qui crée une division. Eux vont se déclarer davantage en faveur de la diversité des tactiques. Chacun résiste comme il le peut et tous ensemble, on gagne. Séduisant. Biodiversité. C'est séduisant. Mais est-ce juste Quand il y a de la casse dans les manifestations, dans d'autres actions de grève, etc., il y a souvent des polémiques autour. Les uns condamnent évidemment euh, les anarchistes, les black blocs, ou les je ne sais quoi, têtes de cortège, on dit parfois, ou cortège de tête, euh, à l'origine supposée de ces actes. Et puis de ce côté-là, un certain nombre de militants disent « mais non, c'est pas nous, c'est une provocation policière, d'ailleurs celui-là, regardez, il est tout seul, il est bizarre, et il casse une vitre. Et regardez, ce policier, il est devant la vitre, la vitre est cassée, c'était lui. » Et là, sur les, sur les réseaux sociaux, on s'enflamme, et évidemment, les, les, les images sont toujours parcellaires, difficiles de juger, mais euh, on, on a envie d'y voir ce que l'on veut y voir. Donc si l'on cherche des provocations policières, on va en trouver, etc. Bon. La réalité, c'est que oui, ça existe, les provocations policières. Il est arrivé, dans un certain nombre de conflits, que des policiers soient arrêtés par certains de leurs collègues, qui n'étaient pas au courant visiblement, euh, euh, alors qu'ils agissaient en service commandé, habillé en casseur pour casser. Ce qui visait probablement à discréditer un mouvement. C'est arrivé ça arrive encore. Le canard enchaîné en France en fait régulièrement l'écho, il arrive qu'on euh, rencontre ce type de policier. Moi j'en ai aussi euh, vu un euh, à Heinegendam G8 euh, en Allemagne de l'Est où il y avait bien sûr toute l'Europe, et où nous avons arrêté un, un policier déguisé en casseur qui balançait des trucs sur ses collègues, et on a fouillé ses poches et il y avait bien une carte de police. Alors on l'a fait photographier gentiment, et puis ensuite on l'a ramené à ses collègues avant qu'il se fasse lyncher par les black blocs. Ça existe donc. Et si ça existe, il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce que l'État fait ça. Si la non-violence lui était favorable, il encouragerait la non-violence. Il ne demanderait pas à des policiers de se livrer à des violences. S'il est obligé de payer des policiers, de demander à certains de ces policiers de faire ce type d'action, c'est bien parce qu'il a au contraire besoin que nous soyons violents ou qu'au moins nous ayons l'air de l'être. Évidemment pour nous discréditer, évidemment pour nous retirer le soutien de l'opinion publique. Est-ce à dire que les Black Blocs euh, travaillent gratuitement pour l'État je renverse l'accusation et je considère que la non-violence nous légitime, nous amène le soutien populaire, nous rend insoupçonnables d'intérêts égoïstes, de haine, etc. Nous rendons beaucoup plus puissants face à un État qui, à un moment, va jeter le masque et se montrer violent. Tandis que l'éventuelle violence de quelques-uns de nos camarades légitime en retour la violence de l'État, qui peut taper dans le tas et dire « il n'y a pas de fumée sans feu, on les a tapés parce qu'ils étaient violents ». Vous voyez comment on a écrasé le mouvement des gilets jaunes en France. Le mouvement des gilets jaunes était non-violent à la base, désobéissant ce qui était très original du 17 novembre au mi-décembre. Et puis, il y a eu ces, ces violences, ces dégradations autour de l'arc de Triomphe, une mise en scène, un martelage euh, de nos cerveaux par ces images qui passaient en boucle sur CNews et BFM, et à un moment, un basculement, dans les dix jours qui ont suivi, un basculement de l'opinion publique qui était très largement en soutien des gilets jaunes et qui s'est retourné, ou effrité, ou effondré euh, du fait de cet amalgame en deux, rendu possible dans les têtes des gens en disant « les gilets jaunes sont violents ». Non, des gilets jaunes ont été, Peut-être d'ailleurs ne s'agissait-il pas de gilets jaunes, peu importe, c'est possible qu'il s'agisse de gilets jaunes, mais c'était 50 personnes, et non pas 20 000, ou 30 000, ou 40 000, que sais-je, combien nous étions à bloquer les stations-services, les entrepôts Amazon, les autoroutes, les péages, etc. On a réussi à mettre dans la tête des gens que le mouvement était devenu violent. À ce moment-là, le soutien populaire s'est retiré, et qu'est-ce qui s'est... Euh, déchaîner la violence policière alors qu'au départ il n'y avait pas de violence policière au contraire il y avait deux côtés gilets jaunes, une main tendue, des bras ouverts et du côté gendarmes et policiers des premiers pas de fraternisation ça c'était vraiment dangereux pour le pouvoir plus récemment il y a eu le, le mouvement Extinction Rebellion Extinction Rebellion, des écologistes, activistes qui euh, veulent euh, forcer les pouvoirs à s'engager véritablement contre le réchauffement climatique, ils ont tout compris, puisqu'ils sont directement passés à la désobéissance civile en la proclamant clairement non-violente.